Bonjour. Bonjour. <rire> dis bonjour. Yao voilà. Bonjour Raving Bell, comment vas-tu Coucou Raving Bell. Et tu dis bonjour à 12 bis aussi. Quelle politesse. Ouais. Mais il faut dire bonjour au robot. Attendez, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait. Euh, bonjour Wisebot et Streamlabs. Il y en a plus beaucoup maintenant. Oui, il y en a de, de moins en, en moins. Désertés. Euh, ils ont déserté... Oui, bon, il y a Stream Element aussi qui est dans le coin, normalement. Il y a Petit Chat aussi, mais Petit Chat, t'es en train de t'emmêler mêler déjà. <rire> euh, il y a aussi... Mais qui n'est pas un robot, hein, le Petit Chat. Et, euh, et il y a aussi, bien sûr, notre robot actuel, euh, qui fait office de 12 bis, qui est donc StreamerBot. Mmh. Alors... Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui bah, Aujourd'hui, on fait Chronologie des femmes artistes. Oui. Euh, nous sommes le 30 décembre 2021. Bientôt, oui. ce sera plus 2021 Oui, ce sera un autre, un autre an. Voilà, et nous, euh, on, on reste ici encore pour, euh, pour pouvoir vous proposer chronologie des femmes artistes jusqu'au bout de l'année. Bonjour, suis Araignée. Long time aussi. Euh, hop. Euh, si tu, tu peux... Tu, tu, tu, je crois qu'il y a encore la possibilité. Je crois que je t'ai pas fait de shot-out si t'as un, si un stream. N'hésite pas à faire ton shotote. Et donc... Euh... Eh ben moi, euh, mon, mon chat, il ne veut pas me mo montrer vos messages. Ah. Alors donc, on fait euh, aujourd'hui, c'est mmh. le numéro 13, déjà. Oui. De Chronologie des Femmes Artistes. C'est la phrase que je préfère, euh, une belle de, euh, de Minus Cortex. Et donc, eh bien, euh, comme tous les jeudis soirs, depuis euh, très longtemps, on vous présente des euh, parcours de femmes artistes qui ont des pratiques euh, plutôt dans les arts visuels, donc euh, qui sont sculptrices, euh, peintres, euh, dessinatrices, euh, graveurs, on dit graveuses, graveuses, <rire> je sais pas, qu'il faut de la gravure, euh, voilà, enfin, -tout, euh, toutes ces pratiques-là qu'on peut vous montrer euh, à travers euh, l'image et donc vous partager euh, euh, via Twitch. Et donc, euh, on fait, euh, on a un petit protocole ici, c'est qu'on fait des recherches de noms de femmes artistes euh, via Wikipédia, on lit leur biographie quand on en trouve une, et on va trouver euh, ce qui, la date qui nous intéresse, qui est la date de première monstration, qui va être euh, la date qu'on va inscrire dans la frise que vous voyez derrière nous, enfin devant vous plutôt, parce que voilà... Euh, et donc, euh, on met la date de première monstration, qui est la première fois que le public a pu découvrir euh, le travail de l'artiste en question. Au niveau des années, on part euh, de euh, la naissance de l'univers jusqu'à euh, 1982. <rire> bon, la naissance de l'univers va pas très loin, mais euh, voilà, la naissance... Euh, oui, hein. c'est vrai que... alors peut-être pas l'univers, hein, mais non, au mais... moins de la Terre. Euh, et euh, oui, bon, il y, y a des traces qui ont été perdues entre temps ou de thé. Donc voilà, en tout cas, la, la date la plus lointaine, c'est 1982. Euh, pour une raison euh, qui, est, qui est la nôtre, euh, qui était qu'on voulait euh, découvrir des, des pratiques et vous partager des pratiques que, que nous-mêmes, on ne connaissait pas ou qu'on connaissait très peu. Et on ne voulait pas euh, tomber sur. Euh, majoritairement des artistes qui sont encore vivantes aujourd'hui, qui ont encore des actualités, des expositions, que, que ça, qui sont des choses que vous pouvez euh, explorer assez facilement euh, dans toutes les villes euh, où vous habitez en allant voir un, un musée ou un espace euh, municipal, communal, enfin n'importe. Il euh, y a des choses qui sont encore actives et, que, et donc tout ça se construit encore au jour le jour. Et nous, on avait envie de, voilà, de refaire un peu euh, l'état le, le, sur les connaissances, les nôtres, et celles aussi de, de l'Internet, des Internets. Et les vôtres aussi, du coup, parce que et vous les pouvez partager, aussi, voilà. hein, bien entendu. Euh, voilà, donc ça, au niveau de nos biais, euh, et puis, euh, bien évidemment, le biais ultime étant que nous avons démarré euh, la chronologie des femmes artistes par des artistes euh, euh, européennes, avec un biais, donc, qui était le nôtre, qui était un biais eurocentré, que nous avons étendu au fur et à mesure des lives, que nous essayons encore d'étendre. Euh... Voilà, qui est bon. Oui. Oui. Euh... Les outils. Les outils. Alors, vous avez accès à un Framapad que je vais vous montrer parce que je l'ai mis à jour tout à l'heure. Euh, pour le Framapad, c'est assez simple. Il euh, y a euh, des choses que vous pouvez retrouver là. Euh, avec, du coup, toutes les artistes qu'on a fait, le nombre d'épisodes, euh, bon, le nombre d'épisodes, c'est pas très intéressant, mais au moins, euh, euh, par épisode, les artistes, les liens euh, vers YouTube, si vous voulez aller chercher sur YouTube, euh, bien entendu, vous pouvez cliquer directement, mais aussi aller chercher sur la chaîne, euh, en faisant point d'éclamation YouTube, euh, ou YouTube, comme vous choisissez de prononcer, euh, et ensuite, euh, on met ça à jour en même temps, euh, donc, du coup, là, il y a l'épisode 13 qui est déjà prêt, euh, ensuite on fait aussi du côté de, euh, de Twitter Pour pouvoir que euh, de, tout le monde puisse être un peu au courant De, de ce, de ce qu'on est en train de faire Et ce qu'on aussi euh, qui on traite euh, Si vous voulez retrouver aussi les articles Ça peut être peut-être plus simple euh, Du côté de Twitter aussi Parce que c'est quand même que du texte euh, Comme pour euh, Frama, remarque Mais euh, voilà Frama est ouvert Et c'est un gros processus d'archive euh, Twitter c'est euh, surtout... Pour euh, les informations euh, en temps réel entre guillemets, mmh. YouTube c'est euh, archive avec un peu plus lourd du coup au niveau de, de bah, par exemple pour parler avec Suzeranier de de de euh, connexion c'est plus lourd au niveau de la connexion ça demande beaucoup de choses donc du coup le truc c'est que euh, voilà il y a quand même d'autres moyens de, de, de nous retrouver et ou de nous proposer euh, parce qu'il y a aussi Discord euh... proposer des artistes ah, je suis pas connecté il va falloir que je me connecte ok euh, du coup il y a Discord aussi et je vais me connecter en scred. Euh, sur Discord, il y a, euh, bah, en fait, on, est en, on, a, on a traité tous euh, les artistes qu'on avait trouvés pendant les, la pause, qui était pendant la pause de, de, de vacances euh, de l'année dernière, l'été dernier, vacances d'été entre guillemets. Euh, et du coup, l'idée, c'est qu'il y a eu beaucoup d'arrivées d'artistes euh, qui ont été proposés et euh, on les a traités euh, jusqu'à maintenant. Et on en est aux propositions de novembre. Mm. Euh, Taki nous avait envoyé pas mal de choses donc Kiri Taki sur, euh, sur, euh, sur Twitch euh, vous allez voir euh, où on en est euh, quoi dire de plus est-ce qu'il manque un truc que j'ai pas dit je pense pas. Discord, YouTube, Twitter euh, voilà, sur Discord il y a d'autres choses il hein. y a aussi euh, les moyens de modération des moyens de protection potentiels euh, des informations qu'on donne de temps en temps ou que je donne de temps en temps il euh, y a les, les nouveautés entre guillemets Si euh, tu peux parler peut-être de... Euh... De, pour euh, de soutenir, pour les sous. Ah oui, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'oublie tout le temps, mais oui, euh, pour acheter euh, de la DDR4, donc des RAM euh, de, de mémoire, parce que je commence à voir de plus en plus que l'optimisation est limitée par le matériel, étrangement, enfin, c'est très étrange, mm. euh, mais euh, oui, apparemment, il faut que je me mette à jour. Euh, voilà, donc si on, met, si on met à jour, en plus, le stream, c'est encore mieux, euh, parce que ça permettra, euh, du coup, de euh, pouvoir... Euh, faire peut-être plus de choses euh, du côté du chip du chipstream et de la rage stream euh, pas enfin ça va pas être ça va pas être un gros changement du chronologie de du côté de chronologie parce que c'est pas des, des ressources infinies qu'on utilise euh, mais au moins il y aura moins de problèmes de chargement de pages parce que le problème de, actuel c'est les chargements de pages et euh, voilà euh, que dire de plus pas grand chose je vais me connecter à Discord parce qu'on en a besoin et, euh, et on va commencer euh, à part si tu as envie de Be Bonjour petit cancanou tiens tu peux nous faire bon un petit petit, un petit, euh, petit cancan euh, alors c'est petit cancanou hein. je dis petit cancan à chaque fois mais j'espère que tu vas bien euh, mais pas trop dispo mais pas grave hein, t'inquiète pas hein. je, je te rappelle que euh, on avait fait un petit topo justement modération pour dire que euh, la modération euh, pouvait être <coughs> euh, laissée à l'abandon pendant un mmh. temps t'inquiète pas il y a de la masse pour pouvoir réagir. Et n'hésite pas, euh, de toute façon, euh, si, tu, si tu ne sais, euh, aussi à me demander s'il y a besoin euh, d'aide sur quoi que ce soit. Voilà, je crois que je me suis connecté. Indeed. Je vais cacher euh, les personnes qui sont dans le chat, histoire d'anonymiser un peu le monde. Hop. Et on est reparti du côté de Internet. Alors, la frise, pour l'instant, n'est pas euh, encore numérique, oh, pardon. Euh, Peut-être que la frise sera un jour accessible, <rire> on va dire plus ça. Euh, les... Et donc, on était du côté de chronologie des femmes artistes, tic-tic-tic-tic, et en trouvaille. Parce que dans trouvaille de Discord, il y a euh, tout ce qu'il nous faut. Alors, c'est là où on voit que ça, que ça galère, c'est du côté de Discord. Alors, on s'en avait fait. Non, non, non, non. Non, non on n'avait pas fait. Non, non, non. C'est que tu. Voilà, as on avait Sarah des... Malvar. Tu as mis des likes euh, et pas des, des trucs. Euh... On l'a fait la semaine dernière. Oui. Donc, Elmina euh, Moisson, on commence Ouais. Alors, bien entendu, je vais mettre aussi euh, un accès euh, avec un point d'exclamation euh, artiste. Euh, de façon à ce que vous puissiez, moi je vais prendre ça aussi pour pouvoir mettre à jour en même temps. Et euh, le frama aussi, si c'est possible, merci. Euh, voilà, et du coup, je te laisse commencer. Alors... Alors, attends deux minutes, parce qu'il faut que je fasse une description aussi pour être sûr que tout le monde soit au même endroit. Voilà, c'est bon, tu peux commencer. Alors, notre premier artiste ce soir s'appelle Elmina Moisson. Euh, donc, qui est euh, née Elmina Moisson Cabrera, qui est née à Quilota en 1897 et qui est morte à Santiago en 19... Pardon, en 1938, et c'est une artiste peintre chilienne inscrite dans l'historiographie comme une membre de la Génération del 13. Ah, on l'a vu la dernière fois, la Génération oui. del 13. Son nom est parfois orthographié Elmina Moisson. Ou Elmina Moisson avec deux s. Euh, Attends donc... j'ai eu un problème de de D'accord. <rire> C'est bon. Donc que nous dit-on? Euh, descendante de Français, elle intègre l'école des beaux arts euh, en 1912. L'école des beaux arts de quel endroit? Euh, nous ne savons pas. Si, bah, C'est du côté espagnol. De Paris tu euh, penses? Chili. Académie, Academia de Pintura, il est marqué en bas. Là. Ah ouais. Chili. Donc euh, l'école des beaux-arts du Chili, école de peinture. En 1912, elle y est élève du peintre espagnol Fernando Alvarez de Sotomayor et de Ricardo Richon Brunet. Elle a été citée comme l'artiste féminine qui a le mieux peint au Chili. Après avoir reçu son titre de professeur avec mention en art plastique, Moisson un, euh, enseigne dans le lycée pour filles numéro 4 de Santiago. En 1916, elle peint son tableau La Coqueta, œuvre qui lui fera gagner la première médaille au salon officiel de Santiago. Elle épouse en 1926 le peintre Otto euh, Georgi, oui, qui connais. était aussi un membre de la Génération del... Euh, comment on dit 13 en espagnol euh, presso, non, non, je ne vais pas oser, ah. parce que je pense pas que ce soit un... Del 13. Je ne sais plus. Euh, c'est dans... chez Non, Dicce... Ah, c'est un truc ancien. Je ne sais plus. Un, un, ouais. un dos tres, dice tres. Non, mais tres <rire> oui, mais c'est pas comme ça, on dit en fait. <rire> ok, c'est pas grave. Dans les années euh, 1938, le gouvernement du Chili invite Moisson à exposer et étudier à Lima, au Pérou. Pendant son voyage, elle contracte la malaria, ce qui la force à rentrer au Chili, où après un mois de maladie, elle meurt dans la ville de Santiago. Ah bah... Euh, C'est pas très sympa comme euh, vie. Ok. Euh, donc ensuite, on nous donne ses œuvres qui sont dans les collections publiques. Donc elle a des œuvres euh, majoritairement au Chili, euh, dont Intérieur, en 1926, qui est conservé au Musée National des Beaux-Arts du Chili. La Coqueta, donc on a vu tout à l'heure, qui est aussi au Musée des Beaux-Arts du Chili, Cabeza du, du, de, de vie, Vieca, donc tête d'une vieille femme, euh, pareil, hein, au Musée des Beaux-Arts du Chili, et Desnudo, euh, Pinacoteca Universidad de Concepción. Euh, voilà. Donc, ensuite, on a une section prix et distinction, euh, je vais attendre gentiment que 13 bis me pèse la page, pour euh, pouvoir vous lire la suite. Donc, prix et distinction, euh, son travail a été récompensé par de nombreux prix. Euh, deux prix en 1916, donc deuxième médaille au salon officiel de Santiago, et le prix de Costumbres, Cartamen Edwar Edwards, à Santiago. 1919, première médaille, salon officiel de Santiago, pour la Coqueta. 1919 encore, Prix d'honneur euh, Cartamen Edwards à Santiago. Et ensuite, 1920, deuxième médaille de, de en dessin au salon officiel de Santiago. Prix du portrait en 1923 au salon officiel de Santiago. En 1929, médaille d'or à l'exposition ibéro américaine de Séville. Et en 1936, premier prix au salon officiel de Santiago. Donc c'est une artiste qui est principalement restée au Chili. Euh, puisque là, la pauvre, quand elle a bah, essayé elle, de partir, elle est, elle est tombée malade et elle est morte. c'est quand même un peu triste. Alors du coup, euh, est-ce qu'on a quand même une date de monstration euh, Oui, bah, la première médaille au, au Salon officiel ça marche en hein, 1916. Ouais. Ouais. Bah il y en a une autre avant je crois. Euh... Oh non, c'est 1916. Ok, 1916. Donc du coup, on garde en tête, on va regarder ses œuvres euh... Alors peut-être que du côté chien c'est peut-être un peu plus fourni. À checker euh, espagnol, hein. euh, je pourquoi je cherchais English, je sais pas, je ne sais -ce pas ce que tu cherchais chili. Alors peut-être qu'il ya plus de choses, c'est la même Il euh, même pas 1916. Ah, si, c'est ah oui, c'est à l'envers. Oh là, là la fatigue. Et du coup, par la contre, est -ce que déjà, y a, y a, est-ce qu'il ya des euh, multimédia il ya une catégorie, mais euh, est-ce qu'il ya. Euh... D'ailleurs, depuis que je suis des, des logs, euh, j'ai pas fait gaffe. Hein. Ça, je pense que ça, c'est elle. c'est la Coqueta. Hein. Donc, ça, c'est son œuvre qui, a, qui lui a fait gagner euh, mm. le salon. On va essayer de regarder un peu ailleurs. Hein. Là, je pense que c'est pas elle. Ouais. Peut-être du côté de Ower. Oui. Connaissez-vous Ower Est-ce que tu veux nous faire un petit uh, shout-out Aware Bien sûr. Ower, le site. qui est. Archive of Women Artists. Archive, du coup, of Women Artists uh, Research and Exhibition. Qui, euh, malgré le nom, est, euh, as un, est une est, association est, est... française. Ouais. Par contre, on ne voit plus, hein, tu disparais au fur et à mesure que tu ah, te côté. Euh... Yes, oui, désolé. Mais hein, tu vais je... te mettre droit. Il hein, si ouais, tu... bah, y a un truc qui me bloque. Euh, Il oui, y a, a un chat, ici. genre. Ouais, un chat qui s'étale n'importe comment. Ok, donc du coup, non. Euh, ah oui non mais faut chercher sur Google, faut chercher sur Google. Mm -hmm. Alors voilà, ça c'est un problème courant des pages Wikipédia qui sont très synthétiques. Euh, donc nous essayons de trouver autre chose. Alors je pense que Bathing ça doit être elle parce que ça a l'air d'être à peu près le même style. Ah, y a, il y a de la touche, hein, ça se voit bien. Hein. Mm. Il y a deux versions. Artistas visuales chilenos. Chilenos. Et ça, ça doit être un truc de musée parce que c'est MNBA. Ouais, bah, je crois qu'on était allé la dernière fois dessus. Bon, on va aller, on va aller checker. J'ai vu que déjà ouvrir OWER, c'était compliqué, mais. On ouvre. Euh, donc, il y aura cette œuvre-là sur MNBA. On va regarder directement MNBA parce qu'il y a l'air d'avoir plus de choses. J'autorise les images. C'est euh, -ce possible s'il vous plaît ok donc du coup est-ce que c'est meilleure qualité pas vraiment je vais zoomer mm. donc là on a un peu plus de détails c'est voit que c'est un musée hein. quand il y a plus de détails là, là c'est dommage on vous voit pas euh, mais derrière la caméra je vais enlever vite fait la caméra Vous allez voir. il euh, y a la légende et la légende en fait est souvent très donc c'est huile sur toile 53 x 62 euh, ouais. cm c'est pas des grands tableaux c'est des petits, petits tableaux c'est quand même 53 cm, vrai. Ouais. Et c'est important de regarder ça si vous voulez... Euh, regarder parce que des fois, on voit des reproductions et on regarde pas les tailles, et du coup, en fait, c'est des trucs soit minuscules, soit énormes. Ouais, ouais. C.F. Euh, la Joconde, C.F. La Joconde, qui est minuscule, ouais. Et, euh, et un grand, très grand, on s'y attend euh, pas. Le Radeau de la Méduse. Le Radeau de la Méduse est énorme, ouais. La Légende veut que ce soit une huile sur toile, c'est ça Alors, la Légende... La Légende, de... <rire> la Légende dit que c'est... Euh, ah oui, parce que la Légende, dans le sens... Euh... Oui. Et là, c'est par exemple, c'est du, 1... du 1m15 par exemple, c'est la grosse différence. 1m15 c'est déjà pas mal. Euh... Bon, ça, ça va, ça, ça, va. ça va franchement là... va. Euh... pas être tatillon quoi. Ça va Twitch. Et donc ça, ça là un... c'est la tête de vieille ça. De oui, ça con... de vieilles. Oui, c'est ça. Retraite d'une quoi Ah non, c'est... Euh... Oui, re... Retrato, non c'est un tableau Retrato. Tableau d'une concertiste. Je suis franchement beau. Ouais, ouais, ouais, bah oui. Ouais, ouais, je bah j'étais doué, hein, moi, je trouve. C'est une qualité, non Oui, donc, en fait, la, la page Wikipédia, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça vient du musée. Mm -hmm. Bon, bah, on a vu quelques œuvres. Ah, attends, non, elle, est, elle a écrit « En 1915, elle expose pour la première fois au salon officiel. » Ah, donc, 1915. « Avec euh, Ximena Morla, Judith Alpi et Emma Formas. » Des gens qu'on n'a jamais ouverts, hein. Pas parce que je lis couramment bien sûr l'espagnol. <rire> euh, oh Après là on a peut-être... Peut c'est peut-être Taqui euh... qui nous l'a envoyé aussi, hein, tu vois, genre c'est peut-être peut la suite. Hein. Bon On garde ça ouvert quand même. Donc 1915 du 1915. coup. 1915, hein. j'arrête de tomber tes chachachachas. On aurait pu le rajouter sur la page Wikipédia si on avait été vraiment... Oui mais je, On n'est pas connecté aujourd'hui. Donc la, la prochaine <rire> fois rappelez-le-moi si vous voulez écrire directement dans... Oh ah, la loose. Ah, c'est nul. Ah, c'est dur, c'est dur. Comment faire euh... Comment faire Parce que là, tu vas toucher la, le haut, là. Non, il va falloir que tu décales vers le bas. Tout est décalé. Je pense C'est que... faux. <rire> faux. Et si tu rajoutes la moitié de ton écart, ça va. Tu vois Tu sais ce que je veux dire Genre, t'as deux lignes, il faut tu faut tout refaire, le milieu. exactement. On commence à zéro. <rire> non, mais je vais baisser celle d'en et celle de celle-ci Oui, mais obligé. sinon tu peux rajouter de l'écart dans toutes les lignes, tu vois ce que non, je veux non dire. Non, attends, attends, attends, je vais juste vite fait... Euh... <rire> Il faut tout refaire. Moi, bah, je pense qu'on doit ne, tout recommencer. Ne, ne, ne, ne, oh, comment on dit... Ne taquine pas 13 bis là-dessus, parce que... Euh... Non, mais Raving Bell a vu... <rire> euh, a vu la maison, la, la, la rue se faire la dernière fois, donc... Euh... <rire> maintenant, euh, maintenant... Euh... <rire> Salut, Titi Louis Salut, Titi Louis J'espère que tu vas bien. Tiens, euh, check et puis je si ça peut t'intéresser. Grave, <rire> prise prie 3 j'avoue. En plus, la prod connaît la, la RAF. Hein. Euh, du coup, là il y a un ah, ah, Attention, non. vous allez voir les modifications. Ah non, vous voyez pas. Non, Pour vous, que... c est... C est... ça va changer de manière magique. Euh, putain, <rire> <rire> <rire> la pression Attendez, parce qu'il faut que je débloque des trucs, je sais plus c'est quoi. Peut-être qu'on va casser la frise, attention. Là, c'est là c'était qui clignote. Ouais, je Donc cherche. on est déjà presque sur le bon truc. Ah, non, non, mais c'est bon, euh, je, sais, je sais où je vais chercher. Hein. Par contre, il faut prendre tous les noms. Oh là là. Bah Tu peux dézoomer, euh, déjà. Non, parce qu'il faut que je prenne tous les noms. Donc je vais prendre déjà tout ça. D'abord. Mm -hmm. Attends, il y a une date là-bas <rire> Alors attention, euh, c'est un grand travaux hein. Ok T'arrives en plein, en, en, en plein euh, déménagement non, Désolé, désolé Titi oui. Je vais essayer de le faire un, un, le même écart Mais je sais pas si je vais y arriver tout de suite euh, C'est laquelle ligne qu'il faut suivre Je ne sais pas ouais, ouais, ouais, C'est bon euh, bon, euh, imaginez que tout fonctionne, hein. là c'est bon, là c'est bon, oh, on a fait une ligne, une ligne qui va. Voilà, parfait. Ok. Euh, hop, hop, hop, hop, hop, on va prendre le maximum, sans toucher si possible. Mm. Ah ouais, 1915, ah c'est bon non, non, non, Si, moi je dis c'est bon là. Non. Ah, d'accord. Ah, mais il y a 1908 aussi hein, qui, est... Qui, est... Qui, est qui est tendu. Hein. Ok. Euh... Euh... <rire> J'imagine très fort que tout fonctionne, j'ai l'habitude, je suis ici souvent. <rire> <Lol>. <rire> bon, en vrai, il n'y a jamais des gros plantages. Il pleure, mais. Moi, si je le fais, c'est plus compliqué, par exemple. Je Est-ce que je peux tenter du genre Ouais, on va avoir quand même masse de gens, donc je peux laisser comme ça. Ouais, là je pense qu'on est quand même pas mal, ça fait de la place. Même... Je sauvegarde tout de suite. Par défaut, hein N'oubliez pas, hein. Hop, hop, c'est bon, je peux gérer ça. Alors donc du coup, ça ressemble plus à rien, il n'y a plus d'écart, c'est fini, mais bon, là ça devient énorme. On était 1915 Ouais. Massangeant. Euh, alors, je ne comprends pas. Je, la, la, la blague n'a pas, pas suivi mon cerveau. Massangeant. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ouais, oui. c'est... Je ne pas non plus, je crois. Non, j'ai raté. <rire> bon, <'ai> raté. Okay. <rire> ah, excuse-moi d'avoir relevé, du coup. Hop, hop, hop. Eh mais c'est pas possible, 1915, il hein. y a eu trop de choses. Hein. <rire> masse de gens. Ah oui, masse de gens. Ah oui. Ça c'est nos, nos façons de parler où on a du mal à comprendre. Je t'avoue. Est-ce euh... que je fais <rire> l'inverse C'est-à-dire non, non. Après, non. Euh... <rire> bah non, surtout si imagine t'as as le redéplacer dans 3 secondes, ouais. tu vas... Ça, tu va vas te... ça va sans doute être le, être le cas parce que j'ai l'impression que euh, Kiritaki nous, ont, euh, nous a filé des trucs de 1900. Mais c'est bien. Euh, bon, il y a un petit décalage là, tout de suite, ça me trigger l'esprit, mais tout va bien. Alors... Vous avez vu, euh, si vous avez été attentif hier, que un voxel euh, trigger déjà... Euh cher 13 bis, donc imaginez beaucoup de pixels, d'écart hein. <rire> Il voit en pixels comme ça. Les, les... Il y a 14,5 pixels rappel... de trop. Haut. Je, vous rappelle, je vous rappelle la blague de la semaine <rire> dernière. La blague de la semaine dernière, c'est que je suis un 10 sur 10. Apparemment, des yeux. Et si, ah oui, il y a des blagues. Il euh... y a des blagues, tu vois, de 10 sur 10, tu vois. Ah ouais, mais je sais pas si j'aurais assumé, moi, cette blague. Moi, j'aurais pas hein. assumé non plus. Qui l'a sorti Oh <rire> <laughs> ah <rire> là là, n'importe quoi Ouais, j'ai fait ah une rue complète. J'ai pas fini hein, en plus. Hein. Alors du coup, euh, vérifions du coup... Euh, Alors du coup, non. tu peux pas mettre des petits... Euh... Non mais on est à, à la troisième. Mm -hmm. euh, je vérifie juste les noms. et ma Formas euh, ne fait pas partie de ce que nous a filé euh, oh. Kiritaki. Et on peut pas faire par image, donc c'est très bien. Euh... Donc Clara. Mais par contre, en fait, vu que c'est moi qui ai écrit le truc, je peux faire ça. Ah, tu peux insérer un petit check. Donc c'est moi qui l'ai fax. C'est magnifique. Hop, euh... Par contre, il veut jamais t'ajouter le check, quoi. Non, mais en fait, c'est parce que je nettoie l'ordi. Hop. C'est magnifique. Allez. Donc, euh... Clara. Je, ra... ça, non, je rajoute ça, c'est dans le futur, de Chronologie du futur, hein. Quand on, si... quand on pourra enfin reprendre le nom, mais si on s'arrête jamais de mettre des trucs sur le Discord, du coup euh, on, on regardera jamais chronologie du futur. Je quoi. me retiens, j'ai des liens, hein, je me retiens, <rire> j'annonce hein, comme ça. Parce que quand on va aller dans chronologie future, moi j'ai peur un peu. Hein. Alors, euh... Alors attendez euh, que je prenne le nom, tout ça, tout ça, que je mette à jour, hop. Alors du coup la rue n'est pas finie hein, euh, c'est loin d'être fini euh, j'essaie de faire le max mais euh, je pense que ça sera dead pour les vacances oh. j'essaierai je, de faire des, des arrachetimes à d'autres moments mais ça va être compliqué je pense Hop. Mm -hmm. entre, euh, entre minuit et, et 2h du matin <rire> exactement euh, c'est exactement. Euh, pas du tout ça que je voulais faire c'était ça ok c'est parti alors, deuxième artiste pour ce soir, Clara Filleul, euh, de son nom Claire Pauline Filleul, connue sous son nom de peintre Clara Filleul et sous ses noms de plumes, Mademoiselle Clara Filleul de Pétigny et euh, C. Filleul Pétigny. N'oubliez pas d'ailleurs euh, de vous trouver des, plein de noms différents, bien sûr, pour chaque usage. Hein. Oui, parce que c'est important. C'est nécessaire. Et, et, et si vous habitez quelque part n'hésitez pas à l'utiliser dans votre nom, si vous voulez préciser en plus la rue, ça fait un peu plus graffiti euh, années 80, n'hésitez pas. Voilà, parce qu'il y a le nom pour l'administration, et puis il y a le nom pour toutes les autres choses, donc, euh, voilà. donc euh, elle est née le 18 mars 1822 à nogent le rotrou et elle est morte le 7 août 1878 à Paris. Elle est donc peintre, artiste peintre et auteur de contes pour enfants et de récits de voyage. Clara Filleul est élève à Paris du professeur de dessin Raymond Quinsac, Mon Voisin, qui était son voisin donc. Euh... <rire> euh, Quand celui-ci obtient en 1848 le poste de directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Santiago, au Chili, elle le suit et travaille avec lui au Chili et en Argentine. Elle appartient à la génération des artistes voyageurs du 19 e siècle qui, formés en Europe, s'installent en Chili, au début de la République, et deviennent les enseignants et précurseurs des artistes chiliens. Elle séjourne en tout 10 ans au Chili, où elle se fait une situation comme artiste-professeur à Santiago, et où elle reçoit une médaille pour ses portraits. Euh, » Donc juste parenthèse, mais du coup, là, ce euh, sera à vérifier, mais il y a quand même euh, la question de euh, peintre, peintre... Pinterest <rire> peintres et, euh, et peintres, femmes, euh, qui, so qui vont, en fait, euh, dans d'autres pays dans le monde pour enseigner. Donc, du coup, euh, l'influence occidentale et européenne, a hein, fortiori, est quand même assez euh, datée. Enfin, là, c'est on est, on est au 19e siècle. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est pas... Enfin, euh, tout ça pour dire que par rapport à notre biais aussi, euh, les influences, elles étaient quand même déjà un peu... Euh... Comment un, on dit Un peu fermé, C'était un peu biaisé, ouais, ouais, ouais un, yeah, peu un, peu, un peu biaisé. Un peu colonial. En fait, il y a un truc qui serait intéressant de faire, justement, sur ça. Euh, J'ai peut-être une idée de ce qu'on pourrait faire sur le Grand Tour, etc. Euh, c'est pour pourparler qu'on doit avoir avec d'autres personnes, donc on verra. Si on le Grand Tour, euh, si vous avez suivi, euh, c'est justement les artistes européennes qui prenaient euh, une ou plusieurs années pour aller faire un, un tour, un tour des pays d'Europe et euh, un petit peu, euh, un petit peu de, de ports euh, voilà, dans le monde. Euh, oui, parce qu'ils parlent toujours. Ils sont allés dans les ports. Tu ah vois oui, oui, oui. Alors ils parlent. Il les parle ports de... de commerce. En hein. fait, c'est des... oui, pas des ports de commerce, c'est des ports de, de, de colonies. Oui, hein, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que. Donc euh, voilà. Donc c'est ça le grand tour pour se former, tout ça, tout ça. Donc euh, voilà. Euh, on vous dit. Donc vous avez euh, certaines œuvres qu'on re-regardera peut-être après. Ouais, fin, ouais. Alors pour euh, son travail d'auteur, Clara Fiol a écrit dès son plus, plus jeune âge des livres pour la jeunesse, des contes, poésie, quelques récits historiques catholiques. Elle écrit des textes très moralisants, entre autres pour la bibliothèque chrétienne de l'adolescence et du jeune âge. On adore. Elle publie dans les années 1840-1846 une collection de petits livres illustrés, la mosaïque de la jeunesse. Quelques, pis, petites, euh, quelques petits textes éducatifs euh, concernent Paris, et plusieurs livres traitent de ses voyages. Palestine, à 18 ans, elle a déjà fait un, un pèlerinage en Palestine. Ah oui, c'est d'accord, c'est motivé. Hein. Suisse. C'est le pèlerinage euh, chrétien, quoi. Ah ouais, ouais. Suisse, Savoie, Toscane, Égypte et aussi l'Algérie, dont elle écrit l'échec colonial et la fierté des Arabes, vaincus mais pas conquis. Ok. Enfin, okay. Euh, des chrétiens <rire> qui vont faire un voyage, de, un pèlerinage en Palestine, de, il n'y en a chrétien. pas tant que ça. Ouais, mais c'est l'idée des chrétiens d'Orient, de je crois. Ouais, parce que tu peux juste aller euh, faire, euh, comment ça s'appelle La marche de Compostelle, tu vois. Mais c'est pas la même chose. Ouais, bon. Parce que c'est une, une idée de réapparition, je crois, Compostelle, tu vois. Donc une sorte ah de oui, c'est pour voir la Vierge la... apparaître oui, dans ça. les cailloux. C'est ça. <rire> mais tu rigoles, mais c'est ça. <rire> dans les grottes. Oui, dans les grottes, mais les grottes c'est bien des fois. Mm -hmm. Alors, euh, ces publications, donc il y en a beaucoup, entre 1838 et euh, la oh. dernière, elle serait tu en quoi en... Oh là là, oh, c'est beaucoup trop long tout ça. Euh, 1884. Donc euh, on vous laisse feuilleter, si vous voulez. Euh, traduction. Ouais, donc elle a traduit aussi les œuvres complètes de Chanoine euh, Schmidt. Un prêtre catholique. Un prêtre catholique. Voilà. Ouais. D'accord. Okay, Wikimedia Commons. Donc du coup, euh, par exemple, la première, c'est la première publication en soi. On peut faire la première publication, puisque dans les.. dans les travaux. Elle euh... est. Euh... Attends. Là, il y a marqué non. en fait. Ça monte là, là voilà. Euh, elle est élève à Paris. non. en fait, elle est elle a pas fini, elle a quasiment pas fini ses études. En fait, donc euh, on sait pas, elle a suivi euh, l'autre là, mon voisin. Oui, mais elle a fait des publications pour la publication. Alors, du coup, oui, du façon, ouais. ah, on peut le voir en ligne. Bon, on va regarder un peu. C'est ça hein, le truc. Euh... Bah, je crois qu'il y a écrit en ligne à côté de, du truc. Attendez, on regarde juste ça. Donc ça c'est les illustrations j'imagine Ouais je pense qu'elle écrit aussi les textes hein. Il rentra accompagné de deux aveugles Oui Mademoiselle Ouais Clara filiole de Pétini Paris Chez Picard Fils aîné rue Dauphine. Regardez, regardez Regardez la, la, la qualité de le, la qualité de l'écriture hein. enfin, c'est euh, l'édition l'édition est là regardez -moi, ce, regardez moi ce trait là mais c'est pas une faute ça non au contraire c'est non c'est euh, <rire> clairement pas une faute c'est euh, bah, du sérif donc du coup euh, mm. plus facile normalement à lire que euh, du sans sérif euh, voilà voilà euh, hop, hop Donc hop, hop, ce hop, que hop. je disais, c'est qu'il y a. Oula. Oh, attendez, parce que c'est le truc qui s'est relancé. C'est qu'à côté de la publication, il y a écrit en, en ligne. ligne. On peut regarder. Gallica. Voilà, oh, oh c'est lourd. Ligne. Oh, Gallica, non, <rire> <rire> <rire> <rire> non. Adieu, c'était bien. Ah, de vous bah voilà. Dans le stream. Euh, <rire> si, si on a 5 minutes de décalage à cause de Gallica. Hein. <rire> J'accepte. Gallica, c'est bien. Hein. Si vous voulez aller voir euh, Gallica, c'est la c euh, la Bibliothèque nationale française. Je vous envoie le lien. Si vous voulez aller le lire, euh, un conte pour enfants ce soir. Euh, enfin Un chrétien. Euh... Oui, Cato. Après, on sait pas, on n'a pas encore vu. Conte de légende, 1838. Ah, mais il n'y a que le... Normalement, y a tout, la page. Hein. Normalement, il y a tout. version texte Il y a une version texte. On met ça à, le... à côté. Ah. Imprimerie de Bollet et Jubin. À ah, ma mère. Non, tu veux quand même pas lire la poésie, tu veux que je lise la poésie Non, les <rire> filles les légendes bretonnes. Ah, mais c'est bien, il y a des légendes euh, un peu de tout le monde. Ça peut être intéressant, hein. Elle que c'était un peu moralisant, quand même. Non, je crois. Mais c'est un peu le principe des légendes aussi. Vous avez le texte traduit à côté si vous avez besoin d'aide pour... Rendez-moi mon linceul <rire> Voilà. Euh, bon, en tout cas, on vous a fait tourner le truc. Euh, on va revenir juste en arrière pour regarder les œuvres. Hop. Dessin. Femme épluchante devant l'âtre. Devant l'âtre de Tassini. Euh, non, pas de Tassini. Lol. Devant l'âtre C'est quoi l'âtre C'est euh, le... un endroit où tu fais du feu. Ah, C'est pas comme les latrines C'est comme... comme une cheminée, sauf qu'on l'appelle l'âtre. Mmh. T'es sûr <rire> Tu veux que je vérifie Ouais. <rire> ah là là, comment on me croit pas ici je dis des bêtises pour expliquer et tout de suite euh, voilà. Oh emplacement destiné à faire un feu, non mais Ok. J'ai raison ou pas Bah ouais t'as raison. <rire> je suis trop déçue. Trop déçu. Mais est-ce que tu es choqué Non. <rire> bah non, je suis pas choqué. Femme à la vaisselle. Et là on peut voir que c'est un, un travail de croquis, vous voyez les carrés, pour pouvoir, pour pouvoir reproduire à la plus grande échelle. Euh, c'est le, le, le principe de la grille, pour pouvoir justement euh, ré, remettre les, les bons coups de pinceau ou traits euh, au bon endroit. La folle du Luxembourg. Ben, c'est sympa, hein Le dernier moment de Clarisse Horow. Tout est au musée de Nogent-le-Retrou, sauf ça. Ça, c'est au Palais-Royal de Santiago. Du général chien José Miguel Carrera. Ok, donc ça c'est Santiago aussi. Donc ça c'est une gravure duchy. détruite par un incendie. Et ça on l'a vu tout à l'heure. Ouais. Ok, donc on avait dit 1938 je crois. 1838. 1838, exactement. <rire> Le chat tombe. Est-ce que est-ce est que ce serait un, un, un mot de code <rire> Le chat tombe ou le chat tombe vraiment Le chat, je sais pas, euh, tombe. Euh, ouais, il est en de train de couler, hein, je crois. Hein. <rire> le chat coule. <rire> ah, ça ça fait partie de ces groupes là. Ok. Je, je c'est marrant comme je copie colle n'importe où. Ouais, bah du moment que ça copie colle, hein, moi je dis. Tout va bien. Hop. de bon. Bah on avance bien hein, avec les pages Wikipédia peu fournies, on lit vite, on trouve vite, non, c est, c est, c est, En fait c'est ça qui est un peu dommage aussi, mais du, du, ça se voit que du coup nous on était tombé sur les pages peu fournies françaises au final, mmh. beaucoup d'Europe aussi, mais là on voit que même à travers le monde c'est compliqué. Enfin elle est française de toute façon. Oui non mais c'est compliqué aussi dans d'autres pays, par mmh. exemple on avait le Chili tout à l'heure et la semaine dernière aussi, mmh. au final. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, le check toujours pas. Et Aurora alors, Mira. Allez, Aurora Mira. Ah, c'est vrai qu'on abat du travail un peu en ce moment. Hein. Je ouais. crois que c'est un peu grâce à, à Kirita Kiv. Bon, on a plein de trucs. Euh, je fais ça tranquillement, tu... Deux minutes, hein. J'attends, j'attends. Je surveille que le chat ne coule pas plus. Ok, le, le point d'exclamation, si tu veux tester, il marche, normalement. Point d'exclamation quoi Art Artiste. Pardon. Au singulier. Oui. Et euh, c'est bon pour euh, tout le monde, je pense. Allez, Aurora Mira. Bah ben oui, si tu peux dire. Ah, pardon. Alors, Aurora Mira, euh, qui est née Aurora Mira Mena, à Santiago, en 1863, et donc qui est morte en 1939, est une peintre chilienne. Avec sa sœur aînée, Magdalena, elle est l'une des premières femmes peintres reconnues non seulement au Chili, mais dans toute l'Amérique latine. Donc, il y a aussi sûrement Magdalena Mira. Euh, voilà. Donc, euh, biographie. Donc, elle est née à Santiago en 1860. Attends, attends, attends, attends parce que c'était caché derrière nous. Elle est née à Santiago des Chili en 1863. Euh, Mira donc, est la fille du peintre Gregorio Mira. Iniguez et de son épouse Mercedes Menia Alvis. Élevée dans un environnement aisé, elle est initiée à la peinture par son père, qui avait étudié auprès du peintre français Raymond Monvoisin, premier directeur de l'école chilienne de peinture. Bon bah voilà, on boucle la boucle. Elle a ensuite étudié sous la direction du troisième directeur de l'école, Juan Mochi, à une époque où il était assez inhabituel pour les femmes d'entreprendre des études d'art. Contrairement à sa sœur, spécialisée dans la peinture de portraits, Aurora Mira se concentre sur les natures mortes, en particulier les fleurs et les fruits. En 1884, les deux sœurs commencent à exposer dans le salon officiel du Musée des Beaux-Arts. En concurrence avec des artistes établis tels que Pedro Lira, Juan Francisco González et Alfredo Van Valenzuela Puelma, Magdalena reçoit la médaille d'or tandis qu'Aurora reçoit la médaille d'argent. Oro Ramira expose ses peintures au salon officiel de 1884 à 1897. Ses œuvres peuvent être admirées dans les collections du Musée des Beaux-Arts du Chili, le Musée d'Art et d'Artisanat de Linares et dans la Pinacoteca Banco de Chili de Santiago. Oro Ramira décède en 1939 à Santiago. Alors, j'ai une question particulière. Mmh. Est-ce qu'on ferait pas sa sœur en même temps, vu qu'elles sont... Eh, on a les deux dates de démonstration de maintenant. Si tu veux. Parce que c'est pas sûr que sur la date de monstration de Magdalena, ce soit la même. Enfin, ouais. que ce soit au même moment. Bah, juste, je regarde, donc, dans les prix, euh, on a vu, donc, médaille d'argent au salon officiel en 1884. En 86, musée de première classe, toujours au salon officiel, pour l'œuvre Agrippana Metella, euh, 1989, prix euh, de Costumbres et Execo Cartamen Edwards. Donc ça, c'est ce qu'on a vu aussi tout à l'heure pour euh, l'artiste précédente. Prix d'honneur Cartamen Edwards et euh, 97, première médaille au salon officiel. Voilà. Donc si on regarde sa sœur... je regardais juste en bas, hein, s'il y avait des œuvres. Il n'y pas grand-chose. Et donc Magdalena Mira... Donc je qui... la rajoute en tant que nouvelle artiste. Hein. Ouais, ouais. Qui, elle, est née le 30 mai 1859 et morte le 14 octobre 1930 est une peintre et sculptrice chilienne. Elle est considérée, donc, avec sa sœur Aura Mira, Mira Mena, comme l'une des premières femmes artistes du Chili et l'une des plus importantes figures féminines de la peinture du 19e siècle en Amérique latine. Euh, donc ça, c'est ce qui était dit sur la page de sa sœur aussi, mais bon, on n'est pas... Euh, c'est pas vraiment explicité pourquoi elles sont très célèbres en Amérique, dans toute l'Amérique latine, puisque, a priori, sa sœur, elle a surtout exposé au Chili. Il y a l'air d'avoir plus d'écrits, hein, sur... Alors... Magdalena Mira Mena est la fille de euh, grégorio Bon ça on a vu peintre passionné qui a étudié aux côtés de l'artiste français Raymond Monvoisin et de sa femme Mercedes Mena Al Alvise. Sa sœur Aura Mira Mena est aussi peintre. Son frère Pedro Nolasco de Mira était conseiller municipal puis troisième maire de la commune de Pichilemu. En 1905, elle réalise un tour d'Europe, s'installant finalement à Rome pendant trois ans. Okay, donc elle, elle a fait par exemple un tour d'Europe. Euh, éducation et style. Elle a étudié à l'Académie de peinture de Santiago, et son art est reconnu dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Elle a été élève de Juan Francisco González, ainsi que de Juan Mochi, aux côtés de sa sœur Aurora, avec laquelle elle a été incluse dans la dénomination de la Génération d'un demi-siècle. Selon Antonio Romera, il remarque sur son art un traitement minutieux et épuré dans la forme, ces volumes ont une dureté et un apprêt qui n'empêchent pas le lyrisme et la délicatesse comme on peut le voir dans la Hermana de la Calidad, Cali la sœur de la Charité et l'une de des plus belles toiles de la peinture chilienne. C'est la femme de la Charité, Hermana. Bah y a écrit la sœur entre ah bon parenthèses, moi okay. j'ai lu ce qu'il a écrit. Hein. Elle assiste avec sa sœur Aurora à l'exposition réalisée au Congrès National du Chili de 1883 à 1886 où elle est récompensée de trois médailles d'or pour la Hermana de Caridad, euh, Ante el Cabellete, au Retrato de Giorgio Mirade, et Retrato de la Signora, J.O. de F. Merci, 12 En outre, elle participe aux expositions collectives suivantes, en, suivantes on sait pas quoi, en 1889, 91, 95 et 97. Vers ses 40 ans, ayant obtenu une maturité picturale soulignée par la critique contemporaine, elle interrompt sa carrière artistique pour se consacrer à sa vie de famille. Elle reprend seulement les pinceaux comme passe-temps. Et donc, elle a, on voit, exposition aussi au Chili, euh, ses œuvres. Ok, donc il y a plus d'œuvres répertoriées. C'est un style assez classique, quand même. Ouais, bon, bah voilà. Du coup, 1884 aussi, en vrai. Bah ouais, et on sait toujours pas... Elle, alors sa sœur, elle, elle s'est installée en Europe, elle, elle va passer trois ans à Rome, mais c'est pareil, on ne dit pas en quoi euh, elles sont devenues hyper connues dans toute l'Amérique du Sud, quoi. On ne sait pas. C'est -ce un mystère. Est-ce qu'on ne regarderait pas du côté un peu espagnol pour voir Non. D'accord. Non mais c'est la même chose en fait. Ah, il y a Oui, il y a, les... il y a les ça... On va regarder les œuvres. D'abord Aura peut-être. Il faut pas mieux aller dans les micros. Tu sais, c'est son dada. On va regarder du côté espagnol aussi de Aura pour voir. Ah bah, il y a des œuvres. Voilà, hop. Côté euh, espagnol, il y a... On est à cliquer sur Wikimedia Command, pas sur le. sur Aurora. Ouais, pas grand chose. Agrippina Metella encore Nadal. C'est Agrippine. Message avec j'avais compris. <rire> Autoportrait. Ah oui, Retrato c'est le portrait, plutôt que le tableau. Et des fleurs et des fruits. Mm. Donc on va regarder du côté de Google, peut-être un peu de de World. Alors c'était. Ah, euh... Pourquoi c'est Aurora sur les peintures alors que on est sur celle de. On est sur Aurora. Ah pardon. J'ai dit Aurora d'abord. Pardon. Ah tiens, direct. Bon on va aller directement sur le musée national Artiste, de. Artiste euh, visuel de Philly. Ah, il euh, y a des oeuvres. Alors attends, pour exposition, peut-être que. Il euh, y a quelque chose de. Ouais, 84. Ouais, mais c'est ça. Et il voir dans la biographie, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait pas vu Euh. Il n'y a pas l'air d'avoir plus de choses. Hein. Euh. Non, et directeur machin. Représentation naturelle. Palette chromatique intense. Bah, ils disent juste qu'à l'âge de 19 ans, elle se présente avec Magdalena au salon officiel, et c'est là qu'elles vont être médaillées. J'sais, j'sais ouais, pas quoi. Donc à 19 ans, quoi. Ouais. Attends, ouais. attends, attends, attends. Regarde le reste. Euh... Ouais, donc pas la pas réalisation, pas de... ok. De fleurs, fruits, ah bon, paysages. Ok, ok. Ok. On regarde si c'est Donc là on est chez Aurora. Rosa Mira Mena. Je peux pas tourner. Pff. Non, c'est un carousel sur lequel tu ne peux pas cliquer. Et t'as la première photo Pourquoi Trop bizarre. Pourtant, elles existent bien indépendamment. Oui. Ah D'accord. Donc ça on a vu tout à l'heure. Ah c'était que ça. Peut-être dans l'autre sens ça marche mieux. Oui dans l'autre sens ça marche. Ça marche. Donc fleurs et fruits. Une petite signature là derrière l'écran si vous voulez regarder. Et ça c'est au salon du coup apparemment. Ok. Ok. Magdalena maintenant Ouais, mais du coup, je pense qu'elle doit avoir une page sur le même truc qu'elle. Bah, on a déjà ça, mais on va regarder après. Mm -hmm. Ah bon, bah ça c'est la... le tableau pour lequel elle a eu plein de prix. Mm -hmm. Ok. Euh, le ZBA il est où là, déjà C'est ça C'est quoi fond. Le lien, ouais, c'est ça. Cherchez le lien directement euh, d'ici, tu vois. C'est en bas, je crois, dans les références. Non Là, je vois pas, tu vois un C'est artiste euh, plastico chilienne, c'est ça C'est ça. Ouais, je crois. <rire> oui. <rire> Portrait de Anna Marie Ana Miramena. Bah. Euh, quoi Ça c'est Magdalena. Oui, on l'a vu il y a trois secondes dans la page de Magdalena. Ça, ah. <rire> un détail. Là aussi, la vieux Sara Sarah Goïcola de Barros. Ouais, ça en a eu aussi. Ouais, il ouais, n'y a pas grand-chose en plus. Hein. Et dans la biographie, il faut voir s'il y a d'autres en plus. Ah, elle, euh, première fois en 1883. Son travail. Bizarre dans le salon ouais, officiel des beaux-arts organisé. Mmh. Euh, c'est étrange ouais. Parce qu'il y a 10 1984 la mmh. médaille de. 1984. Après c'est peut-être tu vois genre rétroactivement parlant ils ont vu qu'il y avait déjà des peintures d'elle. Mmh. Peut-être. Ok. Alors du coup Magdalena et, euh, et Aurora. Ouais. 1884. Clunk et sous les darkés. Sous les darkés. On en a deux à mettre. Oui mais je vais faire une par une. Pour ah. avoir un même tum, tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Alors hop. On prend la première. Euh, Aurora Mira. Je te vois, t'as essayé de faire un honk ou je sais pas quoi. Moi, pas du tout. Pas du tout. J'allais rien faire du tout. Ah tu regardais les, les alertes qui sont passées. Ouais. Les <rire> 12 bis c'est un peu vénère. Hein. <rire> Il spoil un peu le.. Spam. Non, euh, spam, oh là là. Oui, c'est pareil. Ça commence par sp. Oui. Indeed. C'est parce que comme le chat, euh, il, il est silencieux. J'ai envie de mettre un petit truc quand même. Vas-y, euh, ouais, ouais, ouais. c'est pas pour c'est pas pour t'empêcher hein, que je te dis, je te crame. Hein. Merci. <rire> je prends le soin. Ouf. Oui, oui. <rire> <rire> Alors, plus dans, dans le futur, il faudrait qu'on. Qu'on euh, qu qu en, enregistre. Ouais, parce que la, la dernière fois, c'était compliqué. Hein. Elle a peut-être pas mieux. Je faire pense miaou. que, ouais, il y a eu beaucoup de discussions. Hein. Elle a envie de partir. Ah mais regarde, il y il, il avait les deux. Ah bah voilà. On a, ouais. fait, on a fait dans le bon sens. Ouais. Elle veut, elle veut donner son, sa patte, elle veut mettre sa patte euh, dans le stream. Non mais même avant le stream, euh, elle se pose sur euh, sur le siège, elle euh, devant le micro. Euh, c'est elle qui veut streamer en fait, c'est pas nous. Hein. Ouais, bah, ouais. stream, stream, on verra bien. Je suis sûr elle aurait tellement dû okay. en faisant rien. <rire> <rire> Elle montrait sur le truc, là. du coup, on en fait encore une hein parce que là on en a oh, cinq. Là, on est allé hyper vite, hein. une heure. Ah, ouais, je sais, mais là on en a là, on va, cinq. Là, on va, on va archi vite. Moi, hein, je trouve, on va, archi... pas vrai, on regardera des petites vidéos après. Ah, oui, parce qu'on a, on a de la, c'est vrai qu'on a de la vidéo à regarder. On a, on a de la vidéo à regarder, c'est vrai de E.O.R. On, on fait pas du tout regarde. la promo, mais un, un moment faudra qu'il qu nous donne un petit chèque, hein, un truc comme... Une... Le, le chat me regarde très mal. Je oui. ne sais pas ce que j'ai fait. Euh, Est-ce que tu es presque prête Non. Alors... Il <rire> <Dis -t -elle rire> Après avoir dit, alors... Ouais, si t'es prête... est euh, souplette. prête. Alors, Agustina... Gutiérrez euh, Sal Salazar C'est pas que j'ai faire l'accent hein. euh, J'essaye Donc elle est née à Sanferdan oh là, San Fernando en 1851 et elle est morte à Santiago de Chili le 4 septembre 1886 et c'est une peintre et dessinatrice chilienne euh, Première élève de l'académie de peinture et première enseignante d'art plastique dans son pays elle a obtenu une importante Importante reconnaissance publique par, pour son travail de portraitiste de femmes de la haute société de Valparaiso. Euh, voilà. The ah oui, end je descende, Alors, jeunesse et début. Donc, Agustina Gutiérrez Salazar naît à San Fernando, province de Colchaga, au sein d'une famille de classe moyenne où ses talents artistiques ont été remarqués depuis son enfance. À gauche, le portrait de son père. À 15 ans, elle s'installe à Santiago avec son père, euh, José Antonio euh, Gutiérrez. Je pense que c'est une faute, mais il y a écrit deux fois le nom de famille. Il rejoint l'académie de peinture en 1866. Elle est considérée comme la première femme à diriger l'art féminin. Pff, ça va rien dire. En 1869, elle est nommée à 18 ans professeur de dessin à l'académie de peinture, par Alejandro Sicarili. Euh, Elle devient ainsi la première enseignante de, du, des dessins au Chili et l'une des initiatrices de cette discipline en tant qu'enseignante dans une école publique. Ses cinq sœurs ont également pratiqué la peinture. Aïe, aïe, aïe. Hey, il nous a fait des combos, hein, j'ai envie de dire. Par contre, il faudrait trouver les noms des cinq sœurs, mais... va wow. euh, ouais, bah, on... Peut-être par le père. Hein. Ouais, je pense. Mais, du coup, le père, il est où hein Il est, est pas. Ça, est... Ah ouais, mais du coup, ce serait... Euh, bon, on, va, on, on regardera tout à l'heure. Alors, bah, en fait, quand on devient professeur de dessin à 18 ans, en fait, on a un peu la priorité sur tout, quoi, parce que. Alors, à 35 ans, Augustina Augustine souffre de pneumonie. Elle en meurt le 4 septembre 1886. Le magazine culturel El Taler Illustrato rend hommage à Augustina euh, en ces termes. Ses portraits à l'huile et au crayon étaient les plus acceptés. Parmi eux, beaucoup ont eu du succès, notamment à Valparaiso, pour lesquels des mérites exceptionnels sont possibles, que ce soit en termes de correction ou de pureté des lignes. Et c'est à cause de son langage artistique que je reconstruis, quoi, référence nécessaire. <rire> <rire> je me suis dit, c'est bizarre. <rire> okay. Dans les paragraphes suivants, le magazine affirme que elle connut dans tout le pays pour son, elle, elle connut dans tout le pays. Elle est connue. Il bah, a écrit elle connue. Elle est connue dans tout le pays pour son talent artistique. Des personnes très riches et matériellement pauvres. Quoi, quoi <rire> Lui ont commandé ses œuvres, sa réputation était assurée. Référence nécessaire. <rire> J'adore le quoi, moi, c'est quoi. Euh, ça, José... ça signifie qu'il faut quand même qu'il y ait des modifications sur la page Wikipédia. Ouais, bref. José Miguel Blanco dit à propos d'elle, respectez sa mémoire, aujourd'hui vous entrez dans l'éternité pour monter, ils sont... Nouvelles, ils sont nouvel à venir, elle la gloire. <rire> Traduction de bien. espagnol. Sa couronne triomphante euh, émerge de l'art. Voilà, c'est ta poésie. Fais dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. <rire> <rire> Oeuvre. <rire> Dans son art, euh, Agustina est influencée par Paola Aldunate Larin. Larin. Attends. Qu'est-ce qu'il y a <rire> Ah, j'ai eu un flashback. Alors, je suis tombé sur, euh, sur Twitter. Sur euh, les haïkus de Castaner. <rire> mais non, quoi Je te mais jure Il a fait des haïkus, Castaner Alors, si tu regardes le compte Instagram de Castaner, déjà, faut aller. Ouais, mais déjà, faut pas avoir peur. Faut, hein. déjà, faut, faut pas avoir peur. Mais apparemment, il, il, il fait constamment des haïkus là-bas. Donc, du coup, en fait, quand tu as, as, as du le truc, je fais. Tu as un petit flash, quoi. <rire> Donc, il dit de la merde, du coup, parce que c'est parce que j'ai dit, on peut dire ce qu'on veut. En plus, c'est avec des photos et tout, comme un peu les coups, les coups, quoi. C'est la représentation. Tu te mélanges dans tous les fils, là. Attends, attends, attends. Là, c'est le fil de charge. J'aimerais bien garder... tu C'est n'importe quoi. Elle force de ouf. t'as peut jouer, wesh. Alors, je continue, du coup. Oui, vas-y. Dans son art, donc, Agustina est influencée par Paola Aldunate Larien qui est quelqu'un que nous pourrons peut-être ouvrir, mais qui n'a pas de page, il me semble. Non. Qui est né en 1834 et qui est morte en 1871, mais peut-être on peut la noter, l'ouvrir, la pré-ouvrir. Ok. Apparemment, il y a un space encore de, de, de gauche, là. Euh, ouais Je Non, mais... Au, au, au, au, au, là. Oui, mais faut me suivre, monsieur, au lieu de me dire qu'il y a des spaces de gauche. Voilà. Et je t'ai suivi et c'est juste que c'est fermé. T'as dit que c'était pas fermé, mais voilà, c'est fermé. Dit, en plus. Alors, euh, donc, qui était également disciple de Mauricio. Merci. Mauricio Rugondas. <rire> <rire> Quoi Excuse-moi, mais je pensais que t'avais une notée de nom dans ta tête. Non, pas du tout. Elle est l'une des femmes pionnières participant au foires de peinture de Santiago. Son talent a été mis en valeur par la peinture à l'huile sur toile, principalement sur des sujets mythologiques, animaliers, des thèmes épiques, des natures mortes, principalement de fleurs. Euh, Gutiérrez Salazar se distingue en tant que portraitiste au crayon. Avec cette technique, on estime qu'elle a fait plus de 2000 portraits sur papier. Parmi ses portraits figurent les dames de Valparaiso, jo euh, Juana Vargas des Jaraquemada. De Carmela Menas de Varas, euh... Marcelina de... Vargas de Mena, Acasia Lazzo de... de Honduraga et la Dame Royale d'Azoua. Je sais lire, hein. Je prends des coups de coude. Les portes sont dotées d'un caractère psychologique et de nuances. Comme tous les autres étudiants de l'académie, elle exerce une profession alimentaire, ce qui lui permet de disposer de revenus suffisants pour continuer son art. Du coup, on ne sait pas ce qu'elle faisait comme travail, même. Son travail reflète le contexte social chilien, en particulier les portraits de dames de la haute société de l'époque. Agustina a participé à une exposition collective une seule fois. Il s'agissait de l'exposition de la 5e Normale de l'Association Nationale de l'Agriculture à Santiago de Chili en 1884. Dans le discours inaugural de l'Académie de peinture de 1849, Alejandro Sicarelli Cic a souligné que je veux attirer l'attention des jeunes universitaires chiliens et leur dire que le pays ouvre une nouvelle carrière, qui leur donne une nouvelle position sociale. La carrière est vaste, et bien qu'elle soit opposée à celle des armes, elle est glorieuse en soi. Si les enfants du pays ont versé leur sang sur les champs de bataille pour garantir leur indépendance et leur grandeur, les beaux-arts ont pour mission de féconder cette graine de vertu et de patriotisme, illustrant pour l'art les réalisations de ces courageux. Au secours <rire> Féconder, féconder la graine de de patriotique. <rire> <rire> le discours de nation un peu bizarre. quoi. Oh là là, la violence. Lui, c'est qui C'est le, le mais, gars. En le... fait, si je me posais la question de quelle couleur politique il était, mais du coup, là, on a un peu le, on a un peu le goût déjà. <rire> a bon monsieur, on a un peu le goût. quoi. On, mais un lui, c'était le, euh, le dirigeant, dirigeant de l'école. en C'est un dirigeant de l'école, donc euh... Euh, italien, né à Naples en 1811 et est décédé en 1879. Bah, ouais, il pas, c'était un peintre. Hein, euh... Néoclassique. C'est quoi Ça a le goût du sel de la droite. Ouais. Ouais, ça, ça hein. ouais. Attendez, euh, on, va, on, on va checker vite fait euh, <rire> en 1849 ce qui se passait en à Santiago du Chile. Euh... Ouais. C'est ça, c'est Santa du Chili en 1840. Non mais déjà, il faut le faire de mettre en parallèle la guerre et les beaux-arts, quoi. Euh... Après, tu sais, il euh, y a eu beaucoup d'œuvres hein, sur la guerre hein, par les artistes. Euh, je ne citerai personne, hein, mais euh, vous en connaissez beaucoup. Alors comment tu vas trouver... vais euh, bah, 11... taper 1840, hein, 1800 quelque chose. Alors 18 degrés, non, c'est pas vraiment ça. Alors 40, non. 30. Ben non, président du Chili voilà. Francesc Francesco Antonio Pinto, président du Chili du 8 mai 27 au en 8 mai 1831. Après il y a qui Ah ouais, mais ça c'est les personnalités, on s'en fout ça. Mais si c'est président, c'est la couleur politique. Ah, oui pardon. C'est ça que je cherche. Euh. Madame. 1805, non. Euh, il a abrite au musée national, donc ça c'est éducation et la culture, non. Sport, non. Industrie, non. C'est vraiment, je c'est l'histoire. Capitale de la République, non. 540, non. Fondation de la cité. Ouais, c'est pas vraiment bon, transport. Euh, structure urbaine, pollution, non. Ouais, wow, c'est fourni, hein. Ouais, les pages Wikipédia de, de grandes villes, c'est souvent ça. Ok, alors du coup, musique, université, personnalité, religion, politique administration. Euh... Bon, ils disent pas grand chose alors du coup euh... président du chili donc déjà c'est un président euh... donc c'est président pendant deux ans une quatre mois et 11 jours. pendant deux ans ouais après du coup euh, président de la république du chili donc du coup qu'est qu ce qu'ils disent après 29 30 31 41 ouais il a ah, lui il c'est Manuel à Boulness il était deux fois président du Chili de 41 à 46, et de 46 à 51. Donc ça, c'était pendant, le, le, le, pendant ça. Donc qu'est-ce qu'il a, qu qu a amené euh... En tout cas, ça sent l'impérialisme, hein, euh, vu les fringues. Non euh... <rire> eh, militaire déjà Militaire et homme d'État chilien. Il a deux fois été président. Non, non, non, il participe à la conquête temporaire des Indiens arco Ok, il a été nommé brigadier général. Il traverse la cordillère... Il était colonel pendant la guerre d'indépendance aussi. Ouais. Euh, présidence, expansion éducative, la population d'origine allemande avait été choisie pour coloniser cette partie jusque-là très peuplée. Alors, que l'ancienne puissance coloniale, l'Espagne, a reconnu l'indépendance du Chili. Ok, donc c'est un euh, rapport à l'indépendance, donc ça va être ça, c'est le nationalisme de l'indépendance. Okay. ok, ok, bon, on, on ira en pas plus loin cas, de la politique euh, du Chili, euh, mais ouais. oh j'ai fermé le mauvais, le mauvais truc. Ouais, c'est ça. En tout cas, vas-y. Non, bah c'est... Ouais, en tout cas, son discours est plus du cul, quoi. Oui, euh, le discours au, au, au directeur de peinture, hein, ouais. mm. Là, bon. Alors, euh, du coup, on met 1884, aussi Euh... Oui. Et on va essayer de trouver son travail. Alors, il y a des trucs, hein, je pense, ici. Donc, surtout du dessin, en a fait, priori, elle était connue pour son dessin. Bonsoir, Tomato Jones, comment vas-tu Et hey, coucou Pardon. Je suis heureux, je pense que Nibbler est heureuse aussi de te savoir parmi nous souvent en ce moment. Oui. Bon, on voit pas grand-chose. Hein. Les petits chiens c'est le truc qui a mis euh, le texte sur elle là qu'on a lu tout à l'heure. Son papa. Et eh bien ça va. On a fait euh, cinq artistes en moins d'une heure, euh, c'est beau. Ouais, on a dit de ça. On a, on a totalement d'aide de ça. On va peut-être <rire> regarder du côté de Where pour voir s'il y a un truc. Et c'est des artistes chiennes qu'on a fait aujourd'hui. Mon stream. Eh bien, reste ouais, avec ouais. nous parce qu'après, on a un petit contenu euh, très intéressant. C'est du socio-éducatif, hein. euh, non, du euh, ludo-éducatif plus. Pour, avant de, avant de finir la soirée. On regarde des vidéos euh, de Aware ouais, on est, ouais sur, sur le coup, c'est vrai qu'on est efficace 5... Euh... ça là, on dépend est... des jours. Ça hein. dépend, ouais, parce que euh, on a fait beaucoup de d'épisodes de, de, là depuis euh, entre le 10 et celui de maintenant euh, où c'était trois euh, trois artistes et on avait du mal. Hein. C'était dur. Début d'hiver. Hein. C'était surtout euh, début de travail hein. Il y a eu travail aussi. Hein. Ouais, début de travail. Ah ouais. Le travail c'est dur, faut arrêter de travailler. La chronologie euh, pendant les vacances, c'est ça va. On n'est pas au bout de notre vie, tu vois. Ouais. Moi je, moi, je propose l'abolition du travail pour plus de chronologie. Si, si vous êtes oui. avec moi, euh, on se retrouve le 27 décembre. C'est le 20, 27 décembre euh, la, la grève alors c'est passé le 27 décembre, Ah non, c'est 27 janvier Je sais plus. Il y a une appel à la grève dans pas longtemps. Il n'y a rien, je crois. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Bah sur crois il n'y aura rien. 27 décembre 2022. LOL Ça m'a tué. Ça m'a tué. Ah ouais, c'est prévu après le Covid, quoi. Si, le Covid, c'est fini en 2022, chose qui n'a pas l'air d'être le cas <rire> clairement. Ouais, mais les gens ils croyaient que le Covid ce serait fini hein. quand, quand le Covid ça a commencé, on se dit pff, en 2021, on sera archi fini. Tellement pas. Et euh, bah ouais. Bon bah elle existe pas sur si hein. Alors par contre Paola euh, Aldunenta, elle pas non plus. Ouais. ouais, je vais regarder vite fait sur Google si on peut trouver quelque chose. Mais on l'a pas faite cet artiste. Mais c'est Donc... d'abord ah, je... excuse-moi. Excuse-moi. Eh ben non mais tu rigoles, Riving Bell. Mais j'ai posé la question à 13 bis la dernière fois. Il euh, y avait des affiches dans le métro pour le concert de euh, Stromae et c'était, il y avait écrit genre oui, euh, tu pouvais déjà acheter tes places et c'était en juin 2023. Et je me suis dit, j'ai regardé, je dit, mais wesh, on n'est même pas en 2022. En fait même juin 2022, c'est déjà dans longtemps. Donc t'achètes des places pour juin 2023, il faudra même te souvenir que faut aller voir euh, Stromae en concert. Moi, hein. j'ai vu, euh, vu <rire> des places pour les JO 2024. Ouais, mais ça, à la limite, ça fait longtemps qu'on le sait, tu vois. Pour les JO japonais de 2020. <rire> <rire> aïe, aïe, ouais. au secours. Le chat qui rigole avec nous en griffant, bien entendu. Ah, mais moi, franchement, j'achète des places pour un truc qui a lieu en 2023. Je l'oublie de ouf, genre euh, ah oui, un... non, le moi, la semaine du truc, euh, je fais putain, j'avais le concert et tout, truc de ouf, Alors ou tu l'as le... tu, tu raté. Tu On vois. se calme avec les gros mots, merci. J'ai dit quoi Ah mince, excusez-moi, je me suis laissé emporter dans mon langage familier. <rire> C'est euh... à cause des proses que j'ai lues tout à l'heure. Me... Tu crois pas si bien dit, hein. moi j'ai oublié euh, le lendemain, perso. Bon, alors du coup, on fait un petit, euh, un petit cut, parce que... Ah oui, on va faire un petit récap, juste vite fait. Ah oui, mais on a pas mis 1804, On a pas mis cette date bah non, euh, tu vas trou... tu... Vous avez bien vite en besoin, dit, monsieur. <rire> ça, ça sent la fatigue, hein. Peut-être ah, que ça se dit... voit pas la lecture, mais... On m'a dit qu'il faut pas parler euh, euh, dans un... langage, en langage familier, donc je parle en langage soutenu. Non, j'ai dit, fais attention aux gros mots. Oui, bah Monsieur, euh, je sais ce que c'est, un âtre. Un l'âtre non. L'âtre. Ouais mais c'était L'A-T-R-E, donc c'est âtre le mot. Oh, excuse-moi. Hein. C'est pour ça que j'ai osé faire la blague de euh, l'âtre de Tassigny, parce que c'est... J'ai acheté des places pour deux concerts différents à la même date en 2022. <rire> ah ouais. Lol. <rire> j'ai pas encore choisi entre les deux avec un peu de chance, s'il y en a un qui sera reporté. <rire> J'avoue. C'est pas mal. Ah ouais, c'est un, un bon niveau. Paris pour l'avenir, quoi. Ah peut-être qu'il y aura un des artistes qui aura le Covid. Du coup, qui pourra pas faire le, la scène. Qui gardera la thune. Eh mais mais d'ailleurs, s'il y a un artiste qui doit monter sur scène et qui a le Covid. Mmh. Du coup, il est loin des gens quand même. Il peut, tu crois qu'il postillonne sur les gens Non mais le problème, c'est l'enfermement. Le... Mais si tu le fais au Stade de France Même si t'as le Covid, tu peux faire un Alors j'ai appris, appris que les effectifs là, euh, par rapport au concert justement, par exemple dans une, dans une salle de 50 000, tu peux alors apparemment tu peux mettre 2500 personnes, etc. Tu vois, par exemple, mm -hmm. enfin, un, un peu plus. Hein. Je te fais des gros, des grossièretés, mais le, le, le, le les... <rire> j'ai compris. <rire> voilà, et, et, et que apparemment dans les stades, tu vois, la jauge est euh, par rapport au stade on, à peu près à, au même niveau. Mm. Donc, ça fait en gros, modo, tu mets 20% de personnes dans un stade, 20% de personnes dans, un, dans, un, dans une salle de concert. Sauf que le, le, le fait que ce soit à l'extérieur, ça change apparemment sur les effectifs ah. donc en fait c'est un peu une carotte en ce donc en fait pas. là en, en l'occurrence personne n'a intérêt à faire un concert au stade de france c'est ça que tu es en train de dire s'ils veulent blinder le stade de france et se faire pas. plein d'argent ils peuvent pas mais ça veut dire qu'il n'a a pas de musique il n'y a, il, il, il, il a, a, ouais, a personne il y a plus personne il est en solo en, en voix en je... folk euh, comme on dit en on on... guitare en guitare voix en même s'il si fait pas de sèche. guitare guitare voix à A avec un, petit, avec un petit métronome tic-tic. <rires> Mais ça serait trop bien. Où t'es, papa Où t'es ah, ça, ça, ça, ça, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Es la Allez, on s'ambiance T'es en train de claquer devant le micro. Wow, tout, mon, tout le monde est devenu bon, sourd. Moi j'arrête, j'arrête. D'un coup. C'est fatigant. Euh... Oh,